Nous allons lire une histoire de Bruno Gibert aux éditions Sarbacane et qui a pour titre La malheureuse histoire de Madame Lacrotte. <rire> <rire> Elle est malheureuse ou quoi l'histoire Oui, un peu. Marie-Camille était une personne exquise et délicieuse. Camille, elle a toujours des beaux habits. Elle est toujours propre, elle Marie-Camille était une personne gentille et généreuse. Marie-Camille, elle aime tout le monde. Marie-Camille, elle offre des cadeaux. Il aime faire plaisir aux gens. Elle aime bien aider les gens. Elle est trop, trop trop trop trop gentille. Et pourtant, Marie-Camille n'était pas heureuse parce qu'elle s'appelait Madame la Crotte. Les autres se d'elle à coups de son nom. Il ne veut plus jouer. Elle n'a pas d'amis et pas d'amoureux. C'est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Ils disent qu'elle est sale et qu'elle sent mauvais. Les autres lui en faisaient voir de toutes les couleurs. Voilà. Leurs moqueries étaient comme des petites crottes qui lui envoyaient à la figure à longueur de journée. Et il raccrocha au nez de la malheureuse grenouille. Alors les enfants, que pensez-vous de cette histoire Les gens ne sont vraiment pas gentils avec Madame la crotte. Ils trouvent à force peut-être qu'un des deux des crottes. Mais à la fin de la journée, ça fait un énorme tas de petits crottes pour Madame la crotte. D'un ben parfois, celui qui embête Madame la crotte, c'est moi. Je ne savais pas que ça la rendait triste. Je ne le ferai plus.